De partager. Euh, les communs, je pense que pour moi, c'est la décision que j'ai, c'est euh, ce qu'on décide ensemble de partager et de laisser aux autres. F-f-f- <laughs>